Et voilà, vous l'avez certainement vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'Apple Music. Et oui, Apple a euh, présenté sa nouvelle application musicale de streaming euh, lors de la WWDC euh, de euh, San Francisco. Et depuis peu, depuis le 30 juin 2015, elle est disponible cette application sous réserve bien évidemment de mettre à jour votre iPhone ou votre iPad ou votre iPod euh, sous euh, la mise à jour iOS 8.4. En bref, si on devait résumer ce qu'est réellement Apple Music, c'est tout simple. Apple Music est une application de streaming audio. C'est vrai, un peu du même genre que Deezer ou que Spotify, je ne sais pas si vous connaissez... Sauf que tout ça est tourné à la sauce Apple. D'ailleurs, c'est une sacrée bonne recette. <rire> Apple, pomme, recette... Non j'arrête Ok j'arrête. Mais bon, il faut le reconnaître qu'ici Apple signe une application au design très sympa, euh, à l'ergonomie qui est parfois un peu douteuse euh, car c'est vrai on a un petit peu de mal à se retrouver dans cette application c'est ça un petit peu le revers de la médaille puisque là je vais vous donner mon avis et c'est vrai que l'ergonomie n'est pas extraordinaire comparément à Deezer que j'utilisais au quotidien c'est vrai qu'Apple Music il faut trouver un petit peu ses marques hein. c'est un peu compliqué euh, quand par exemple on veut euh, prendre une musique et la pouvoir la télécharger pour euh, l'écouter sans être connecté à internet là il faut aller dans le menu il faut euh, dire qu'on la veut en mode hors ligne donc euh, Enfin voilà, c'est pas hyper évident, euh, c'est beaucoup plus simple sur Deezer, là pour le moment c'est un, un petit peu compliqué. En bref, niveau ergonomie, pour moi, je trouve que c'est pas terrible, il va falloir qu'Apple revoie un petit peu euh, son application. Ce qui devrait arriver, puisque des mises à jour sont déjà prévues, alors que l'application vient à peine de sortir, il y a déjà des mises à jour qui sont prévues dans quelques semaines, donc là on peut se dire qu'il y peut-être quelques améliorations. Maintenant, si on devait parler des, du nombre de titres présents, hein, parce que c'est un petit peu la guerre entre euh, toute la concurrence euh, de Streaming Audio, Spotify, Deezer, ils revendiquent des millions de titres. Pour Apple, il n'y a pas de réel chiffre. Apple n'a pas parlé de réels chiffres, mais euh, à, ce qui, euh, à ce qui se dit, euh, on est au même niveau que du Deezer voire peut-être un petit peu mieux que du Spotify euh, au niveau euh, du contenu donc ça c'est plutôt pas mal euh, on voit qu'Apple a l'expérience avec iTunes on voit que voilà, euh, sans, euh, voilà sans parler de Taylor Swift qui est exclusivement disponible maintenant sur Apple Music c'est un truc de fou euh, on se rend compte qu'Apple euh, a su négocier avec les maisons de disques donc ils sont plutôt forts hein, à ce niveau là Bon alors maintenant on va parler de quelque chose de très important euh, La qualité audio hein, Parce que beaucoup d'entre vous s'intéressent à la qualité euh, audio de, de la musique que vous allez écouter Alors là on va rentrer un petit peu dans euh, ce qu'on appelle le jargon un petit peu technique Apple Music, euh, ces musiques sont disponibles au format AAC Et non pas MP3 MP3 le format le plus connu euh, en termes d'audio de, de, de, de, MP3 le format le plus connu Là, non, c'est du AAC, c'est le format propriétaire d'Apple, comme si euh, c'était impossible qu'Apple fasse des formats propriétaires, c'est wouhou Enfin bref, le AAC, euh, ce format, euh, on va partir dans des chiffres, attention, euh, c'est euh, du 256 kbps contre du MP3 qui peut aller jusqu'à 320 kbps euh, sur les, euh, par rapport à la concurrence euh, sur Spotify ou sur Deezer. Là, on ne peut pas dire que ce soit réellement comparable. C'est vrai, on ne peut pas comparer différents formats. Vraiment, euh, il doit y avoir une, une différence, certes, mais normalement, en théorie, on ne peut pas se permettre de comparer deux formats différents. Bon, certes, comme je vous l'ai dit, il y aura peut-être une différence, une très légère différence, mais 95% des utilisateurs ne verront pas la différence entre du A à C... Et du MP3 au format 320 kbps contre du 256 kbps, ça fait beaucoup de bits secondes, euh, mais bon, voilà. Si je dois vous donner mon avis, même moi, je la vois très très peu la différence. Il y a vraiment sur quelques morceaux de musique où on peut voir la différence entre euh, deux qualités, euh, la, la qualité de ces deux formats, mais là vraiment, il faut, faut s'y connaître et, et je crois que les utilisateurs du quotidien euh, s'en foutent un peu. Voilà, maintenant on va parler de quelque chose de très important, les prix. Ah oui, les prix c'est très important. Quand on sait que la concurrence, comme Apple Music maintenant, euh, font euh, des forfaits standards, donc un forfait standard à 9,99€ par mois, donc là la concurrence fait exactement la même chose, mais là où est la réelle petite révolution, c'est qu'Apple a lancé ce qu'on appelle euh, un, family, un forfait, un forfait, un forfait, un forfait, oui un forfait. Non, un forfait euh, familial euh, donc vous allez euh, souscrire à ce forfait vous allez payer une somme de euh, 14,99€ par mois et là, vous êtes membre d'une famille les 6 membres d'une même famille pourront accéder euh, à ce compte Apple Music autant dire que ça va faire de réelles économies quand on sait que par exemple euh, admettons qu'on additionne plusieurs comptes standards, donc 9,99€ plus 9,99€ plus... on arrive à des sommes des... incroyables mais il existe aussi une autre petite révolution, c'est qu'Apple Music, vous pouvez y souscrire et pendant 3 mois, ça sera gratuit. Et eh oui, euh, Apple euh, nous offre 3 mois gratuits, et ce qui permet d'utiliser l'application. Et ça, euh, c'est plutôt pas mal quand on sait que euh, la concurrence euh, est, on va dire, rude. Euh, et donc, du coup, ça nous permet de faire notre choix euh, sur les applications de streaming audio. Alors maintenant, on va parler des petits plus que propose Apple Music. A mon sens, il y en a deux. Il y a deux petits plus. Tout d'abord, euh, la mise à disposition euh, par Apple de la radio euh, Beats One. Donc cette radio qui est mise à disposition, qui est une radio mondiale où la... Apple parle des meilleurs DJ euh, qui euh, devraient mixer euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les morceaux, euh, bah, en fait les, les top morceaux euh, connus dans le monde. Et ça c'est plutôt pas mal, il faut le dire. Euh, c'est disponible, comme je l'ai dit, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, fallait y penser parce que c'est vrai que euh, ça fait un petit plus par rapport aux autres applications qui proposent certes des radios, mais qui euh, au final sont en réalité des playlists déguisées euh, qui euh, repasse, repasse, en boucle les titres euh, en fonction euh, du style de musique, pop, rock, etc. Voilà, en conclusion euh, de ce, ce test, enfin ce test, cet avis euh, que je porte sur euh, Apple Music, je trouve que cette application est quand même euh, bien sympathique. Moi, je l'utilise, voilà, depuis qu'elle est sortie, euh, j'ai souscrit aux 3 mois gratuits, et je dois dire que j'en suis quand même euh, très satisfait, euh, même par rapport à Deezer, euh, que je trouve des fois, parfois, même un petit peu vieillot. Euh, là, j'aime bien Apple, enfin, je trouve ça un peu... Enfin c'est différent, je ne saurais pas réellement l'expliquer mais je, on sent qu'il euh, y a la patte artistique d'Apple qui est euh, euh, dans cette application, on sent qu'il y a vraiment un truc de différent à voir maintenant si les applications amélioreront les petits défauts euh, que, que je trouve euh, et que bon nombre d'utilisateurs trouvent C'est vrai que niveau ergonomie Apple devrait un petit peu revoir sa copie mais bon ça ça devrait arriver J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous avez des problèmes avec Apple Music parce que des fois il y en a qui cherchent ben, Si vous avez des problèmes mettez le dans le commentaire j'essaierai de répondre et puis au pire on est une communauté normalement on pourrait s'aider tout ça et euh, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un vrai plaisir. Euh, et puis on se retrouve euh, bientôt pour de nouvelles vidéos, que ce soit du high-tech ou de l'humour. On essaye, on essaye de, de, de veut Et Eh bien n'hésitez pas, rejoignez-moi, rejoignez-nous avec Neo Gwen, euh, pour de prochaines vidéos. Allez, passez une bonne journée, une bonne soirée et ciao